Et 1, 2, 1, 2, 3, 4. Le soleil vient de se lever, le football est déshydraté, nous on est contents de retrouver l'ami GLG. Il vient toujours au bon moment, et en plus parfois c'est même un peu marrant. Non, ça, Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 23 novembre 2021. Je suis GLG, votre audio d'acron. On se donne rendez-vous deux fois par semaine, tous les mardis et vendredis pour votre petit résumé des news high tech, smartphone, films et séries télé. Bye GLG, l'ami du petit déjeuner, <rire> et toute la journée en replay. Tchou Allez, bonjour à tous et puisque je me dois de vous le préciser, oui. Cette vidéo est rémunérée, c'est la première Profitons-en, cette vidéo est sponsorisée par Doogie. l'ami des grands et des tout-petits. Non, ce n'est pas ça. Sponsorisée par Dougie qui vous propose 4 offres incroyables pour votre Black Friday si jamais vous voulez changer de téléphone. C'est peut-être le moment, alors vous auriez peut-être pas craqué forcément par un Dougie, mais si vous voulez, pas <rire> pour les enfants, ça fera toujours plaisir aux enfants. Oh non, pour Noël, on aura un Dougie. Oh génial <rire> voilà. Bon, Dougie vous propose 4 offres directement sur leur site avec des prix qui sont quand même relativement agressifs si vous cherchez un téléphone qui est résistant, anti-choc et tout et tout. On commencera bien évidemment par le Dougie S97 Pro, alors qui est un téléphone qui est quand même plutôt robuste, plutôt intéressant. On en a testé pas mal de Dougie, hein, vous pouvez les découvrir sur GLG Review. Alors, le premier téléphone avec un laser range finger et le prix est quand même plutôt sympathique puisqu'il était à 379 euros. Il y a 50 dollars en coupon à gagner, enfin à réduire. On tombe le prix à 349 dollars. 350 euros, tu as quand même un téléphone qui est pas mal. On a vu, un Helio G95, donc la version gaming du Mediatek. On a un processeur qui est pas mal. Caméra arrière 48 pixels d'origine Samsung. Voilà, un écran 6,39 pouces. Bon, ça fait un beau bébé et surtout, ça fait un joli prix. Encore une fois, si vous avez un téléphone qui est un peu résistant, vous voyez, caméra Samsung, charge rapide 33 watts. Bon, le laser, c'est peut-être pas non plus nécessaire, mais 8 plus 128, charge sans fil 10 watts, écran 6,38. On a quand même un beau téléphone pour 350 dollars avec le taux de conversion. Je te laisserai aller jouer directement sur leur site puisque ça se passe sur leur site. Ensuite, on parlera du Doogie S96 Pro. Oh, T'es en train de te dire que c'est le même Non, c'est le 97 là, regarde. Ici la S97 Pro, donc le S96, on sera un petit peu en dessous, mais surtout un petit peu en dessous au niveau du prix du 22 au 28 novembre. Vous aurez encore un moyen de gagner 50 dollars, soit un prix de 319,99 avec le code 2021 Boyfriend euh, Black Friday <rire> ou Bifler. <rire> Celle Là, c'est bon, personne l'aura compris, je serai tranquille. Bon, <rire> Bon, revenons à nos téléphones. Le alors encore un téléphone anti-choc avec une caméra à l'arrière infrarouge. L'intérêt, qu'à l'arrière, on a une caméra Sony infrarouge 8 plus 128, une énorme batterie de 6200 mAh. Quatre caméras à l'arrière, dont bah, forcément, on a vu une Samsung 40 millions de pixels plus une 20 millions de pixels en Sony en infrarouge. Je crois qu'on a testé celui-là. Il était assez intéressant, encore une fois, faut les gros téléphones de chantier et téléphones de baroudeur, mais le prix est quand même assez, euh, assez agressif, malgré tout. Ensuite, on aura le S88+, Plus qui lui, du 22 au 28 novembre, tombera à 319 dollars, encore une fois. Là, pareil, on retrouve caméra arrière Samsung. Je pense Ils ont dû en acheter pas mal. Bon, par contre, là, on est sur de l'énorme batterie de 10 000 mAh, 8 plus 128. On est sur le, la version Iron Man, que là, par contre, celle-là, je l'ai testé pour de vrai. On avait quand même des résultats qui étaient assez intéressants pour un téléphone qui est résistant, anti-choc, et surtout, bon, là, il est quand même appris prix d'en faire. Si vous voulez un téléphone moins baroudeur, vous êtes en train de vous dire « mais moi, je ne suis pas un baroudeur !» d'autres qualités mais t'es pas ma odeur. Voilà. bon allez on parle du Dougie N40 Pro qui était à 190 dollars là moins la promo comme toujours vous allez pouvoir enlever le coupon et vous allez pouvoir le payer 159 dollars donc là là 160 dollars ça commence à faire un tarif qui est raisonnable batterie 6380 mAh 6 plus 128 caméra Sony 20 plus 8 plus 8 plus 2 un écran de 6,52 pouces un Helio P60 ce n'est pas ni bon ni mauvais, ce n'est pas le meilleur, mais c'est vraiment pas le pire. Donc, ça suffira largement pour motoriser l'appareil avec un téléphone qui est quand même relativement esthétique. Voilà. Vous pouvez profiter directement de ces offres dans la description. Je vous mettrai les liens, les codes promo. Vous n'aurez plus qu'à cliquer, acheter. Alors, ils veulent absolument renvoyer vers leur site. C'est leur opinion et nous la respectons. <rire> allez, tchou! Allez, c'est la dédicace encore une fois à nos tipeurs. Je rappelle la seule émission qui fonctionne au café. Plus on a de café, plus on a, café, plus on a émission. Pour l'instant, on n'a toujours pas validé euh, une émission par mois. Hein. Alors, il en manque pas beaucoup. Hein. Dans, il manque 20 balles. Il manque 20 balles et on peut avoir au moins une émission au mois de décembre tous les 20. trottis Voilà. Bon. Donc, merci encore une fois à nos tipeurs. Notre dernier tipeur, c'est Cloud, les nuages. Non, c'est pas lui, c'est l'autre. C'est le mari de Madame... Non, pas non plus. Bon, c'est moins cool, euh, cool fade Sébastien Paulet, Sébastien Paulet. Encore une fois, vous avez vu, tous les noms sont dans la liste en bas. Je vous rappelle, tous les tipeurs ont les vidéos 24 heures avant tout le monde. Ça veut dire que si vous faites un Tipeee ce mois, pendant tout le mois de novembre, vous aurez les vidéos 24 heures avant tout le monde. Par exemple, la vidéo du robot, enfin du balai aspirateur aujourd'hui, eh ben, les tipeurs l'ont déjà reçu hier, ils l'ont déjà vu comme les promos et les unboxings et tout, on essaie de vous donner un petit peu d'exclusivité. De, de, voilà, c'est pas grand-chose, mais bon, après, un bal, c'est pas grand-chose non plus, hein il eh, faut que ça soit un peu... Il euh, y a un ratio Allez, on commence le geek.tv, ma vie, mon œuvre et ma youtubeographie Vous retrouverez toutes mes vidéos sur mes 3, 4 chaînes. Voilà, on va y arriver. Hein. Bon, le test hier de la Seiko euh, Solar versus la Seiko normale, une vidéo que bah, ça plaît beaucoup, en fait, ces vidéos de montres, parce que beaucoup regardent, ouais, faut voir. Et là, l'intérêt, c'est vrai, peut-être de basculer aussi des montres de marque, comme les Seiko et des montres de non-aime, comme la IEW euh, avec en mode Submariner. Ça, ça peut séduire ou ça peut intéresser, on dira, je vais quand même regarder, au cas où, puisque c'est quand même un peu bientôt Noël. Le déballage, chose comme ça, on en parlera tout à l'heure, tout à l'heure. Bon, allez, on parle un peu des news du jour, puisque le Xiaomi Mix 5 Pro pourrait donc arriver avant l'heure. Bon forcément les derniers mix n'a pas laissé un souvenir inoubliable. <rire> J'ai pas de souvenir du tout en fait. Hein. Je ne crois même pas qu'ils soit sortis en Europe. Donc bon bah et là il nous parle d'un Mix 5, alors il pourrait changer tout. Alors le problème c'est qu'on est arrivé à une espèce de, comme je l'explique, d'une espèce de maturité technologique où eh ben, il ne peut pas. Normalement c'est leur flagship, le truc qui détient toutes les innovations. Bon, bah, là, les innovations, euh, l'écran qui balaye, de la nouvelle caméra, en veux-tu, en voilà, un écran baseless, pas baseless et tout. Bon, bah, malgré tout, le téléphone restera un téléphone, comme une bagnole reste une bagnole, quoi. <rire> après, appareil qui dirait, on va enlever le moteur, on va mettre des batteries. Ah ouais, ça, c'est révolutionnaire. Mais après, dans le reste, un téléphone, à part qu'ils nous mettent un smartphone au diesel, pour revenir un peu, le côté vintage, bon, bah, le téléphone aura certainement rien d'exceptionnel, et rien qui vous fera dire, waouh, cette gamme mix, elle se dénote vraiment, il euh, y a le Xiaomi 12 qui va arriver, alors là, le Xiaomi euh, mix, on aura des, des grosses similarités, en fait, hein. ils mettent les mêmes châssis, généralement, on a les mêmes technologies, donc, bon, bah, oui, pourquoi pas, mais euh, moi, je n'y crois pas, voilà. Bon, on parlera également du Huawei Mate 50, qui pourrait, euh, donc toute la, la série pourrait sortir bah, plutôt que prévu. Alors, pour l'instant, on sait qu'ils ont des gros problèmes de processeurs, donc il pourrait y avoir deux versions. Une version avec leur Kirin 990, il en reste un peu, mais pas tant que ça. Et enfin, une version avec le Qualcomm 888. Une des choses qui est assez intéressante dans la news, euh, ils ont dit, déclaré dans une interview que les sanctions adaptées rien, ils pourraient continuer en fait à fabriquer des téléphones, mais pour d'autres marques. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ils pourraient vendre directement leur téléphone à des sous-traitants. Ça veut dire qu'ils pourraient, à mon avis, mettre la mainmise sur d'autres petites marques qui pourraient acheter des processeurs et tout, et qui leur achèteraient un peu les téléphones à eux, mais pas vraiment à eux, ou au moins les composants, ou au moins la technologie, ou une partie des brevets qui leur permettrait de sortir, de continuer à produire Peut-être pas vraiment des smartphones, mais au moins des composants de smartphones, puisqu'ils sont capables de le faire. Donc, quelque part, au lieu de vendre le smartphone, ils vendront peut-être le smartphone en pièces détachées, sans le processeur, à des sous-traitants qui n'auraient quasiment qu'à acheter les pièces de chez Huawei, Donc on aurait toute la... et à les faire assembler, et à mettre leur processeur dedans, et à les vendre sous leur marque. C'est une stratégie qui est très intelligente. Au, au point de vue des restrictions qu'ils ont, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent rien faire. En disant, voilà, nous, on vous vend un téléphone en kit, mais il n'y a pas le processeur. C'est comme si un peu, ils vendaient les bagnoles sans le moteur, tu vois. C'est comme si tu avais une Citroën avec un moteur Maserati, quoi. Non, ça existait en plus, c'est ça le pire. <rire> c'est que... C'est voilà, on, on, vend, on vend le truc, et après, bah, vous, vous achetez, vous avez un moteur, vous mettez votre moteur dedans, et, euh, et vous mettez votre processeur, vous les achetez, et donc, du coup, vous lancez votre marque, vos produits, mais quelque part, les composants sont... Vient de chez Huawei. Donc la marque Huawei n'existe plus en l'état, mais continue à vendre des téléphones, de la technologie, certainement, la ROM et des choses comme ça. Voilà. ça quelque part, brûle comme ça sur le truc, tu dis oui, ça se tient, ça se tient, ça permet de continuer le business. Quoi. Si tu fais un, un peu de business, dis, bah, ça permet de continuer le business. C'est-à-dire, bon, bah, je ne vends plus ma marque, mais je vends mon savoir-faire et mes composants. Après, euh, je vais gagner moins, mais je vais continuer à travailler. C'est un, un peu le nerf de la guerre. Et enfin, on parlera de la nouvelle série Oppo Reno7. Alors, c'est étonnant, parce que la Oppo Reno6 est sortie il n'y a pas bien longtemps. Hein. <rire> Comment ça Tu as pas entendu parler. Ben, écoute, personne. Écoute, en, Chine, en Chine, ils en sont fans. Nous, on a des panneaux publicitaires et tout ici. Euh, mais personne n'en achète. Voilà, donc il pourrait y avoir un Oppo Reno7 qui pourrait se décliner bien évidemment en trois versions. Un SE, un 7 et un 7 Pro. Alors, première configuration, surtout, ça va jouer au niveau des caméras. Hein, Omnivision 64. Omnivision, tu t'imagines euh, Plus Sony, euh, 8 millions de pixels, bon là on est sur le classique. Bien évidemment, c'est toujours les versions Pro qui nous font fantasmer, mais les prix nous calment toujours un petit peu. Bon, un écran OLED, Full HD, euh, ça va être tout bien, tout ça. Mais euh, sur une des versions un peu plus piquée, on aurait une Sony IMX 766 de 50 millions de pixels, donc la dernière avec double pixel et tout, ça va être trop bien. Un objectif ultra large, toujours en Sony IMX 481 de 16 millions de pixels, L'intérêt de rester dans la même marque, c'est que en fait, quand tu veux zoomer, dézoomer, eh ben, tu as la même colorimétrie, c'est-à-dire que tu as les mêmes couleurs et tu as les mêmes rendus. Souvent, le problème, c'est quand il y a deux caméras de, de, de fabricants différents, quand tu dézoomes comme ça et que tu passes sur une caméra angle large, c'est plus la même photo, c'est plus les mêmes couleurs, c'est plus le même contraste et tout. Là, l'intérêt de rester chez la marque, c'est qu'on aurait quand même une cohérence entre les caméras. Et, et encore une fois, je ne vais pas dire que j'étais un des premiers fans des smartphones et des smartphones chinois mais là on est bien d'accord que tout le monde s'est calmé autant les youtubeurs que internet que, que les chinois et tout tous les téléphones sont complètement insipides ils se ressemblent tous on est arrivé voilà à une maturité technologique où on a quelques petits upgrades mais rien d'exceptionnel bah, ce qui fait que voilà il va y avoir un nouveau ouais c'est bien truc on a même vu que les iphones la hype a pas duré longtemps hein. Tous les gros youtubeurs qui ont des partenariats avec des shops ou qu'on ont acheté pour faire des vues, bon, ils ont fait, mais après le reste, c'est passé, allez, on fait ça. Ah Google, ah, on fait un petit versus, mais allez, on passe à autre chose. <rire> voilà. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment, on voit même dans les news, il se passe rien. Hein. C'est vraiment, on arrive vraiment en fin d'année. Puis bon, il y a eu aussi l'effet Covid, où pendant le Covid, ils se sont arrêtés. Donc là, maintenant, on a le rebond parce que les téléphones de 2021, ils ont été conçus en 2019, voire 2020. Pour sortir en 2021. Donc, comme il hein, y avait le Covid, bah, ils n'ont rien fait. Donc là, on se tape un espèce de rebond comme ça qui va durer, à mon avis, 2-3 ans. L'histoire de bien tout flinguer, hein tout flinguer le business et tout. Bon, hier, yeah. donc il y avait donc le test de la montre solaire Seiko SSC 293P2. Alors, j'ai décidé, parce que je commence à en avoir beaucoup. Là. Dans la boîte, j'en ai 8. <rire> j'en ai... avais 4 en bas, 8. J'ai essayé d'en mettre une différente tous les jours, afin de les faire tourner un peu et de ne pas faire de, de jalouse plus, je crois que j'en ai encore des autres, là, il me reste les montants en plastique et tout. Et j'ai mon Oméga qui est toujours en réparation, apparemment, il euh, y a un problème de chrono. Donc, je vais en mettre une tous les jours et je mettrai les photos sur Instagram, voilà. Donc, aujourd'hui, je suis sur la Rift Tiger. Je les prends dans l'ordre. Alors, ne dites pas, euh, je porte plus celle-là, non, je les prends dans l'ordre. Et je les mettrai sur Instagram tous les jours, mon EDC du jour, mon Everyday Care, carry. Everyday Carry. Ça sera, voilà, aujourd'hui, c'est la, la Rift Tiger qui, qui est énorme en plus, qui est lourde et tout. Mais euh, on compense comme on peut, hein. Donc la montre solaire SSC 293P, encore une fois, c'était assez intéressant de voir un peu la technologie, dire, oui, c'est le monde solaire. Oui, mais comment ça fonctionne T'es un peu électronicien, t'as fait Mavelec aussi, toi Tu sais pas pourquoi, mais t'as fait, pour aller voir les copains. Euh, tu dis, mais comment, solaire C'est comme un panneau solaire qui recharge la montre, c'est intéressant, comment ça marche Non, on a bien vu. C'est un panneau solaire qui alimente un condensateur, encore une fois, enfin une pile condensateur. Ça ressemble à une pile, mais ils appellent ça un capacitor ou un condensateur. Ça charge le condensateur, et le condensateur alimente le quartz. Que même quand t'es dans le noir, comme du coup, il reste un peu d'énergie dans, dans le condo, ça continue à alimenter le quartz, ça consomme peu, et la moindre petite lumière peut alimenter tant soit peu le quartz, qui ressemble un peu à la kinétique quelque part, parce que la kinétique c'était un mouvement automatique qui rechargeait un capacitor qui alimentait le quartz. T'as vu, tout est lié, hein, voilà. Et je ne vous parle même pas de la kinétique perpétuelle qui va arriver le mois prochain, alors là on est, on est sur du gros dossier, hein, parce que ma kinétique première du nom, elle ne se remet pas à l'heure toute seule. Hein. Et non, elle n'a pas la fonction parce que, on a la fois, j'ai reçu un pdf de tous les, les kinétiques qu'ils euh, ont séco. Il y en a plein, plein, plein. Et le celui qui est dedans, non, il se remet pas à l'heure tout seul. Par contre, la kinétique perpétuelle, euh, premier elle, oui, voilà. bah, vous ferez ça le mois prochain. On a dit une séco par mois, pas plus. Euh, <rire> ils veulent pas m'en donner plus. Voilà. Bon, la review du jour, c'est bien évidemment le balai aspirateur Red Road V17. Encore une fois, le truc, c'est à chaque fois les fabricants ont dit Ouais, vous bah, savez, si c'est le même que les autres, non, et là, là, là, à nouveau. Je Ah ben, bah, de quoi à nouveau Et bien, bah, en fait, oui. Il a une double brosse, c'est-à-dire que la brosse a deux rouleaux dedans. Alors, vous pouvez mettre soit deux fois le même, soit deux rouleaux à sol, soit deux rouleaux à tapis, par exemple. Et ça ramène, en fait, les deux tournent en opposition et ça ramène vers l'intérieur, ce qui fait que le nettoyage est démoniaque. Hein. Vous regarderez le test un peu du café, je veux dire, café en grains, café en poudre, et le riz, tu passes, tout est bien nettoyé, tout est propre, ça en fout pas de partout et tout. Le produit, il est vraiment bien, il est mieux conçu. On voit qu'il est conçu par Dreamy. Hein. Je n'aurais pas demandé à Dreamy, c'était eux qui le faisaient, mais ça est un peu évident, c'est quasiment les mêmes batteries à quelque chose près. La poubelle, elle est mieux pensée. Il y a la petite brosse et tout. Il y a le mode turbo. Il y a le mode langue. On peut régler la langue, alors tu peux, soit, mais je pense qu'il doit y avoir en chinois euh, éco, normal et turbo. Après, j'ai pas dit, bah oui, en chinois, il doit y mettre les logos et en européen, ça doit être éco, normal et turbo. Le il est pas mal. Il est pas mal. Il est surtout un très bon prix et c'est vrai que bah, il aspire sa mère <rire> ou pas. <rire> Rien à voir avec la marque du... Voilà. Bon, on parlera également... Tiens, euh, on était contacté par la marque Escute. Alors... Oui et non, c'est toujours pareil en Chine, c'est-à-dire que là, ma petite cerise, <rire> ma petite cerise, la, la, la cerise qui travaillait chez eBike a démissionné bien évidemment et travaille maintenant pour une nouvelle compagnie qui vend des vélos électriques qui s'appelle la marque Escute. Donc généralement, la première, le premier mec qu'elle contacte, c'est moi. <rire> est, et le mec, la meuf, elle arrive, mais je vous en, c'est toujours en Chine. Maintenant, j'ai vu comment ça se fait. Après, c'est pas pour me la péter, pour faire genre, mais bon, la meuf, elle se dit, j'ai un petit, j'ai un YouTubeur français, il me fait des articles, il a un blog qui marche bien, il fait, il fait des reviews, et euh, voilà, il n'est pas excessivement cher, et en plus, il est sympa, il travaille en temps et en heure, c'est euh, il est réglé comme une petite pucelle, tu vois, en l'heure c'est l'heure Donc, elle va dans un boulot, et elle dit, voilà, euh, je travaillais chez e-bike, certainement, et puis voilà, bah, elle a un cheptel, déjà, alors, peut-être en Allemagne, aux états unis elle a peut-être un cheptel, déjà, de youtubeurs et d'influenceurs, elle dit, voilà, si je viens travailler chez vous, j'arrive un peu avec toi, elle arrive un peu avec son portfolio, quoi. Et elle arrive avec son, euh, comment on appelle ça, on a un... Son book avec son bouc <rire> je connais déjà tout ça et tout donc forcément, elle m'a contacté. Alors, ils ont pris que les articles pour le moment. Euh, ils ont pris un pack d'articles pour la marque Escute qui se lance. Alors, c'est une marque que je ne connaissais pas du tout, mais bon, pour le Black Friday, on, me dit, on a des articles et tout. Ils ont deux vélos qui sont sympas en promo. Bon, À 1000 balles, hein, la promo quand même. Hein. Alors, je sais pas si c'est 1000 balles et après, tu peux enlever 150 euros, mais voilà. Ils ont des entrepôts en Pologne et tout, donc euh, ça peut être assez intéressant pour retrouver. Alors, l'article, je l'ai mis à jour parce que hier, on me dit, ah, mais vous avez mis l'article en co.uk. J'ai mais bah, le problème, c'est qu'ils m'ont envoyé un article en anglais. Euh, on l'a fait traduire, on l'a mis dedans. Euh, sur y est marqué co.uk, on a mis UK. Ah bien, faut mettre FR. Donc, c'est corrigé en temps et en heure. Comme une petite pub. non voilà donc t'arrêtes maintenant. Euh, Qu'est-ce que je veux dire Voilà. Donc ces nouvelles marques de vélo, donc je l'aurais écrit hier en disant voilà, euh, trop bien, on a fait l'article, trop bien. Et j'aurais demandé, j'ai pas moyen d'en avoir un de votre vélo là, de merde là. Pas celui-là, il est moche. Euh celui-là est pas mal, avec la batterie au milieu et tout, ça peut être bien, j'ai pas moyen de m'en envoyer un alors le problème c'est, voilà, moi comme j'étais en Asie et tout on aurait tendance à croire que la Chine euh, Chine et Asie du Sud c'est facile, non c'est la merde, parce qu'il y a les douanes et les batteries il y a une réglementation et tout, donc euh, j'ai dit, j'ai pas moyen de m'en envoyer une et du coup elle m'a juste répondu pour me dire qu'on n'avait pas mis le bon lien quoi. donc à mon avis, euh, c'est non mais j'ai essayé, dit, attends, moi je suis prêt à faire une review gratuitement contre un vélo à 1000 balles <rire> Je sais, je suis quand même un mec sympa. Je suis quand même un mec sympa, il y a pas à Ah ouais, mais vélo à 1000 balles, je te fais une review gratuite. Hein. Je fais déjà des reviews gratuites pour des doogies à 150 balles, alors. Pour un vélo à 1000 balles, tout va bien. Bon, allez, on parlera des reviews à venir. Alors aujourd'hui, il y avait donc l'aspirateur. Demain, il y aura donc la vidéo du Black Friday. Je l'enverrai peut-être au tipeur aujourd'hui, mais enfin bon. Comme c'est juste pour vous préparer un peu de jours, Il y aura les accessoires o green que je ferai certainement aujourd'hui. Alors l'intérêt, c'est qu'il y a le nouveau chargeur. De chargeur PD de 100 watts et 100 watts, c'est pas, euh, hein <rire> voilà. pas pour les Hein voilà, c'est pas pour les c'est pas pour n'importe qui. Non, il est vraiment bien. C'est qu'il charge, il a toutes les tensions et quasiment il monte jusqu'à 20 volts 5 ampères. Il recharge même en turbo mon euh, Nubia Red Magic. Il charge la tablette, il charge mon MacBook Pro, Parce que mon MacBook Pro c'est un trois fois un 20 volts x 3 Ils sont 20 x 3 60 watts. Donc là, il fait 20 volts x 5 jusqu'à 100 watts. Donc ça veut dire que tu pourrais même recharger les nouveaux MacBook Pro, sauf les derniers 16 pouces qui font 120 ou 130 watts, enfin il les rechargera mais à 100 watts quoi. Donc assez intéressant, un support pour le iPad euh, en métal et tout, trop quali, et un hub tout pourri. <rire> tu sais pas pourquoi Ils se sont dit on va leur mettre 3 pour le même prix, ils m'ont mis un hub tout pourri, un petit hub USB type avec 3 prises USB au bout et une prise micro USB il y a ne pas il y a pas je mettrai ça dans la vidéo c'est cadeau c'est cadeau enfin bon c'est pas convaincu bon on a la, euh, demain donc je ferai la vidéo des produits Aquara avec leur webcam et leurs trois capteurs un sensor un capteur de porte et euh, je me rappelle plus que c'est le troisième enfin bon vous découvrirez ça après demain parce que je suis pas en avance là j'ai un jour de d'avance IVC VPN alors, on attend parce que IBC VPN voulait faire une vidéo et en fait, j'ai regardé sur leur site. Enfin, non, ils m'ont envoyé un mail parce que je, du coup, je ne suis pas client chez eux, mais j'ai créé un compte et ils m'ont dit « Oh là là, maintenant, pour le Black Friday, il y a... Euh, VPN, d'accord ?» Donc, tous les trucs, machin, téléchargement et tout. Euh, 2 Tera de cloud offert. Claude, elle est pour toi, celle-là. <rire> 2 terras de Claude, 2 oh, terras de toi-même, non, 2 terras de Claude et un password manager, un truc pour mémoriser les mots de passe. J'ai ah, putain, c'est bien ça, bien, mais on n'a pas de lien, on vous fait un lien, nanana. Ça, c'est samedi, on vous fait un lien, on est euh, mardi, <rire> donc tout va bien. Non, la vidéo, bah, ils la feront au dernier moment, comme toujours. Après. Et après, normalement, on a les super EQ, <rire> non, t'as pas compris, super EQ, un E et un Q, comme Q de Quintal. <rire> Elle est pour toi celle Non bon euh, Qu'est-ce que je vais dire Voilà donc et ça sera tout normalement Pour le mois de novembre Normalement Si on fait tout ça On est bien Après repos Après repos Décembre j'ai 6 reviews prévues déjà Planifiées <rire> Voilà voilà voilà Non non Après c'est 10 maximum J'ai à peu C'est bon là on a fait J'ai fait mon Noël avant Noël C'est bon maintenant repos Bon, je vous rappelle, j'ai également un site, qui s'appelle lesmagouilles.com, enfin un blog. Alors normalement, je veux faire plein de blogs et tout, j'ai plus le temps, là, j'ai plus, plus le temps avec les reviews, là. Là, le rythme, a fait du Geek, après là, il faut que je fasse les U-Green, quasiment la U-Green, je crois que c'est pour euh, après-demain. Non, il faut que je fasse le U-Green demain, parce que demain, il faut que je fasse le Aquara, donc. Parce que l'Aquara, tout doit tomber, euh, tout doit, doit, doit, doit tomber euh, après-demain, donc euh, non, c'est trop tendu. Donc, Arti euh, blog, un peu en suspens, je vous mettrai les unboxings, les déballages. La vidéo de la Mystery Box vous a beaucoup plu puisqu'on a dépassé les 300 likes. C'était un peu le challenge en disant « Chacun fait un effort, chaque like est un investissement pour la prochaine box. » Vous avez, euh, alors Ça a été long à monter. Non, ça a été vite monté. Après, ça a été assez long. Après, il y en a quand même mis des likes. Il y en a qui les ont enlevés pour redescendre en dessous des 300. Et ce matin, on était à 313. Donc, j'avais promis que si on faisait plus de 300 likes, il y en aurait un demain. J'ai reçu la Mystery Box de Pékin. Alors, ça sera peut-être une petite déception, hein, puisque le, il a l'air un peu fin le, le panier. Là, c'est pas une boîte déjà, déjà c'est un sac. Et le sac, il a l'air un peu fin et malade. Hein. Et j'ai putain, pour 30 balles, euh, <rire> Pour 30 j'ai l'impression de m'être fait un peu niquer. Mais, mais en fait, non, c'est un peu le chat. Soit en fait, je faisais un truc complètement mitonné, je faisais un peu comme les mecs en disant Oh, j'ai acheté un truc, j'ouvre et dedans il y a un iPad et un MacBook ou un téléphone. Et oh, genre, regardez, euh, je sortais mon iPhone e 12 là, tu sais, ma de pourrie. Oh, regardez ce que j'ai eu trop bien. Et je disais Voilà, j'ai payé ça 30 balles. Soit on fait un vrai truc et c'est pas mal Alors il y a une box, alors celle-là c'est celle de Pékin <rire> Pas mal, elle vient de Pékin pour de vrai hein. Elle était bloquée en douane et tout Donc je me dis peut-être peut c'est trop bien Si c'est bloqué en douane <rire> trop, bien de, trop bien de pas bien quoi euh, Le Pékin c'est bon Celle de Thaïlande, une marque de, de T-shirt tha thaïlandais et tout Donc ça y est je l'ai aussi J'ai également la confirmation de La boîte coréenne qui est là Donc bien évidemment ça, ça sera pour la semaine d'après parce que là, euh, normalement, demain, je vous fais le... celle de Pékin. Dimanche, je fais celle de la marque de t-shirt thaïlandais. On verra, si j'en ai pour mon pognon, hein, c'est toujours pareil. Après, normalement, c'est la Coréenne. Hein, donc, on fera un challenge dimanche en disant « Si on fait autant de likes, et eh ben, je vous en ferai une mercredi prochain. » Sinon, ce sera tous les dimanches. Et j'ai également celle du Japon alors c'est une marque de fringues japonais, hein, mais bon, que vous connaissez en plus. Mais on a fait un challenge avec Jean et tout, et voilà, vous allez voir, c'est assez drôle, parce que il bah, y en a qui viennent de la marque de vrai, et il y en a qui viennent de pas de la marque de vrai, et on verra si c'est du vrai aussi, ou si c'est complètement mitonné, voilà. Voilà, c'est un peu la surprise, euh, de la découverte, et tout, mais autant le sac, ça va être une tuerie, hein, autant il est tout fin, tout malade, et ils vont ouvrir le truc, je... oh Voilà, pour 30 balles, j'en aurais vraiment pour mon pognon, mais enfin bon, ça vient de Pékin restons restons ouverts aware euh, voilà. Bon, on parlera alors si vous savez pas, j'ai également un podcast. Bien évidemment, toutes ces émissions sont également disponibles en podcast et en version audio. Vous trouvez tous les liens dans la description, il y a un Soundcloud, vous pouvez m'écouter sur Spotify, vous tapez JT du geek. Vous pouvez m'écouter je crois sur Amazon, sur Apple Podcast et tout partout partout partout partout. C'est pour ça qu'on fait pas énormément d'écoutes. <rire> Peut-être que j'ai un peu trop partout. <rire> ça marche pas du tout, voilà. Bon, allez Instagram, Greg Le Geek, si vous ne me suivez pas encore, bah, vous pouvez le faire, par exemple. Je mets des photos. Alors, il y aura, cette semaine, il y aura t... tous mes EDC du jour, donc tous mes montres du jour. Hein. Il y aura donc les montres que j'ai reçues en cadeau, les montres qu'on a reçues en review, et les montres, les montres personnelles qui passeront comme ça en catimini. Voilà. Euh, les reviews, beaucoup de reviews là, en ce moment, hein. pas trop de bouffe et tout, j'ai pas trop le temps de, de vivre. Bon, films et séries télé, bien évidemment, vous l'avez vu dans le titre. Un des, euh, des séries, bien évidemment, de la semaine, c'est la série Hellbound. Alors, le, un des, des choses qui a été fait, c'est, bon, les séries coréennes et tout, bon, ça déchire pas mal, hein, quand même, hein, au niveau... Euh, on voit bien que Netflix a réinvesti massivement, parce que, je rappelle, une partie, en fonction du nombre d'abonnés, doivent réinvestir une partie de leur argent dans la production en local, notamment en France, ou en Allemagne, ou en truc, et en Corée. Et en Corée, ça cartonne chez eux, là, en ce moment. Donc, ils sont obligés d'investir massivement, et c'est vrai que les productions sont quand même relativement de très, très, très, très bonne qualité. Euh, visuellement. Et au niveau du scénario, je veux dire, ça n'a rien à voir avec les Américains. J'ai commencé à regarder Hellbound au début en me disant, voilà, ouais, des monstres et tout, qui viennent tuer pour les emmener en enfer et tout. Et en fait, pas du tout. Ça fait un peu comme Squid Game, où as l'impression qu'il y a une story, en fait, qui t'attraque un peu au début et derrière, il y a toujours un gros côté euh... Impact sur la société, réflexion personnelle, réaction des gens et psychologie et tout quoi. Et là, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu te dis, oh là là, mais en fait, ouais, c'est que des monstres et tout. Et en fait, c'est tellement psychologie, tellement recherché au niveau des personnages, des influences et de leurs réflexions et tout, que c'en est génial. Tu te dis, oh, putain, mais c'est vrai en plus. Mais c'est vrai que les gens réagiraient comme ça en plus. C'est tu dis, mais c'est pas possible en fait ici si, c'est vrai en cas de voilà les gens réagiraient comme ça c'est vraiment euh, c'est vraiment pas mal alors j'ai pas eu le temps de me faire les six épisodes parce que c'est six épisodes d'une heure et j'ai autre chose à foutre de mon week-end moi j'essaie de vivre un peu pas rester devant la télé tout le temps donc j'en ai regardé quatre, je crois euh, il m'en manque deux pour savoir un peu la fin de la fin c'est vraiment c'est vraiment pas mal à hein, la société comment ils manipulent les rebondissements et tout alors le problème, c'est moi, je la en VO. Enfin non, je la pas en VO. Je la en anglais. Je la en anglais sous-titré français pour essayer d'améliorer un peu ma English, of course. Euh, mais euh, en anglais, souvent, quand tu les écoutes en anglais, c'est toujours les mêmes voix. Je pense qu'ils ont un studio en Corée, c'est toujours les mêmes voix. C'est les mêmes voix que Squid Game, s'il y en a qui ont écouté. Alors, je ne sais pas si en français, ça vous fait la même chose si vous l'aurez en français. Mais c'est les mêmes voix. <rire> c les... Il ne doit pas y avoir énormément de, de Coréens qui parlent, qui ont un bon anglais et tout. T'sais. Enfin, il f... enfin, y en a beaucoup, mais qui font les voix et qui font le doublage. Donc, c'est les mêmes voix. Mais c'est la même voix que. Squid Game <rire> Et, et euh, donc, j'ai regardé et après, j'ai pas regardé en français, j'ai encore moins regardé en coréen, mais euh, vous me direz si vous aussi, en français, ça vous a fait le même truc, vous me direz, ah, mais oui, t'as raison, en français aussi, c'est exactement les mêmes voix. Souvent, toutes les séries coréennes de Netflix, ça va être les mêmes doubleurs. La série, elle est vraiment d'enfer et au-delà des monstres et du suspense, de savoir pourquoi, du comment, euh, moi, je pense avoir trouvé, parce que je dis, ah, ah, j'y regarde bien, un hein, ah, hein, là, t'as vu ah, ah, ah, ah je regarde bien, regarde bien moi-même. Hein. Je regarde bien. Je... As bien vu? Non, parce qu'on est deux dans ma tête, donc ça va. <rire> il, y a, il, y a, il y a moi et il. Vous savez pas? Dans le spiritisme, on est deux dedans. Il y a moi, il. Voilà. Et l'ego. À ah, trois. Putain, hein. on s'est faire du monde C'est pour ça qu'on est serré. <rire> c'est ça que je prends du ventre, rien que c'est de sortir. Bon, revenons-en à nos moutons. Donc c'est vraiment la série que je vous conseille. Elle est vraiment très sympathique. J'ai également commencé Arcane. Alors je voulais pas commencer Arcane. sais plus quel critiqueur de critique a fait une vidéo. En disant, oh l'arcane c'est trop bien et tout. Production, c'est fait en France en plus avec les Américains. C'est trop bien. Je me suis laissé emporter et tout. Bon, pour l'instant de emporter. Euh... Bon, moi c'est pas trop mon truc les dessins animés, c'est le truc. Moi les dessins animés c'est pas trop mon truc, non c'est pas des dessins animés, c'est truc non c'est ultra bien fait, c'est clair. C'est bien joué, non c'est des dessins animés, c'est des mangas. C'est pas, j'ai regardé deux épisodes, ouais, bon pour l'instant je suis pas fan fan quoi. Après je regarderai, je vais continuer, j'irai jusqu'à la fin, mais voilà. Déjà je jouais pas à leur truc là, j'ai pas le temps de jouer moi, lol. Lord of euh, Linniputia. Je sais pas, sans euh, plus que ça, voilà. Bon, par contre, Ultimate Fighting, il y avait un 20 novembre, il y avait une carte, pas terrible, terrible. Il y aura un gros truc bien, je crois, c'est début décembre, le 6 décembre, il y a poirier et tout. Alors, il avait vaincu euh, McKinnon, là, voilà, euh, le, la revanche de, de la ceinture d'un autre, là. Ça va être pas mal. Je crois que le prochain prochain sera quand même vachement mieux. Hein, euh, le prochain UFC, après le en mode Vegas comme ça, c'est pas toujours les meilleurs et tout, puis en plus on a fini avec des meufs et tout, donc c'était pas pas mon meilleur des meilleurs. Et enfin, j'avance tout doucement sur Fondation, voilà. Alors, j'ai commencé à regarder la roue du temps, j'ai commencé à regarder la roue du temps hier, parce qu'il y avait trois épisodes, je commence à regarder, et puis à la fin de la moitié du premier, je me suis dit, mais c'est naze, c'est gnagnant, c'est mal joué, c'est très, un hein, très teenager et tout. Je dis, bon, laisse tomber. Et hier, du coup, il y a Captain Popcorn qui a fait une, euh, une vidéo. On dit, oh là là, c'est trop bien, euh, le livre, truc. Alors, je me suis dit, ah, ça mériterait peut-être que je m'acharne un peu sur le truc, mais euh, ça avait l'air vachement gna, quand gna gna. même, <rire> dès le début. Hein. La roue du temps, tu sais, je me suis dit, peut-être c'est dans le passé, puis après, ils vont dans le présent et tout. Je sais pas, ça a l'air un peu, euh, voilà, je m'acharnerai un petit peu, mais euh, comme ça, entre deux. Euh... Entre deux malentendus, quoi. Et j'ai continué à avancer sur Fondation. Il y a l'épisode 9 la semaine dernière. Ça commence à être pas mal, Fondation, là. Hein. Alors, ça commence à être pas mal. Il y a eu de gros rebondissements. Là, il y a eu un petit effet soufflé à la fin du 9, hein. Ah ouais Ils vont nous finir comme ça Je me demande si le 9, c'est pas le dernier. Hein. Vous me direz combien il y a d'épisodes dans, dans la saison. Mais je me demandais si c'était pas un peu le dernier et ou presque là pour euh, laisser partir sur une saison 2. Ah, c'est pas mal. Ça part un peu dans tous les sens au début. Au début, c'est relou. Hein, ça part dans tous les sens. Les fils, les machins, les trucs. Mais après, ça se regroupe et il y a une espèce de corrélation entre tous. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est assez long à se mettre dedans, mais c'est pas un. Hein. Ah, avec l'empereur, le, le mec du matin et tout. Ah, c'était cool. Hein. C'était cool. Ah, il lui les petits rebondissements là oh là là j'étais oh, là je dis ah ouais franchement là là c'est là c'est là pas mal <rire> voilà euh, puis c'est tout c'est tout ce que j'ai Les en c'est pas mal depuis vendredi. On a arrêté quand même pas mal de trucs, voilà. Et ça sera tout pour aujourd'hui, voilà. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Encore une fois, on remercie Dougie d'avoir sponsorisé. Alors c'est un petit sponsor, hein, vous emballez pas, mais bon. On essaie de trouver des alternatives en disant si on peut en placer de temps en temps, comme ça, peut-être que... Bah, vous voulez peut-être peut pas faire de Tipeee, mais peut-être qu'on peut arriver à, à trouver un autre business model dans tout ça, voilà. Allez, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, je souhaite à tous un bon week-end. On se retrouve. Ah non, non, on est mardi. J'avais cru que c'était vendredi. Non, bah, je vous souhaite une bonne semaine, mais on se retrouve demain sur GG Vidéo pour le déballage de la box de Pékin. Ouais, mais ouais, c'est un putaclic, ça, Pékin. Vous fait bien... sur le tracking il y a marqué d'où ça part, il y a, même... il y a marqué l'agence d'où il part. Donc il part vraiment de Pékin, c'est à côté quasiment du temple. Si vous avez avec à Pékin, il y a le grand temple que tu peux visiter, euh, le truc royal et tout là. Et il est parti d'ici. Et tout le truc comme ça qui est venu, voilà. Jusqu'à chez moi et tout. C'est assez intéressant. Donc demain le déballage de la box de Pékin, euh, des vidéos jusqu'au 26 normalement. Euh, puis après normalement on va se calmer un petit peu, repos un peu jusqu'à Noël. Ah oui, j'ai mis la soirée geek annulée, j'ai oublié. Dans le titre. Alors, soirée geek annulée. Je vous fais ça un peu à la fin, voilà, pour vous garder un peu en haleine. Euh, je devais venir en France au mois de décembre. Alors, il y a plusieurs problèmes. Un, bon, en France, c'est en train de partir en couille d'une vitesse atomique, là. C'est-à-dire que là, ils disent, non, mais on réfléchit. Le confinement, on va tout faire pour que non. Euh, la semaine prochaine, ils vous disent, c'est bon, vous êtes tous, on va tous vous niquer, vous restez à Noël à la maison. Euh, trois, comme moi, j'habite en Asie, que je fais partie d'un pays qui est dans les zones oranges, si je veux aller en France, j'ai 7 jours de quarantaine. Non, rigole pas. Mon pote, il est revenu de Tunisie, il m'a dit « Les flics, au bout de deux jours, sont venus à la maison, ils viennent vraiment, ils te cassent vraiment les couilles. » Donc, comme je viens d'un pays orange, mais si je suis vacciné, tout machin, j'ai une semaine de quarantaine. Je peux juste sortir, acheter à manger, et acheter à manger, c'est tout. Voilà. Donc une, venir en France et rester une semaine à l'hôtel parce que évidemment je peux pas prendre mon gamin, il faut que je reste tout seul et tout en pseudo, voilà, en attendant un test à l'arrivée euh, non un test au départ parce que je suis obligé et un test à l'arrivée au bout de 7 jours pour être sûr que j'ai pas le Covid enfin la merde atomique sur 15 jours de vacances enfin t'as une semaine à l'hôtel 3 euh, pour revenir en Thaïlande il faut aujourd'hui un pass euh, un machin une espèce d'agrément il faut leur envoyer les papiers, ça se passe pas bien alors la Thaïlande dit parce que les gens ils savent pas faire et puis les gens ils disent, mais on fait très bien, mais on n'a pas de réponse dans les temps. Il faut envoyer, faire une demande 7 jours avant avec un passeport, une assurance de 50 000 dollars, un test Covid, euh, être vacciné. Et tu leur envoies ça et ils te donnent l'agrément. Et après tu peux prendre l'avion. S'ils te disent non, tu prends pas l'avion. Si tu ne le reçois pas, attends, tu prends pas l'avion. Apparemment, ça fonctionnait bien avec Gmail, mais tous les mecs qui avaient Outlook et d'autres messageries, ça ne fonctionnait pas. C'est genre la poste et Hotmail et tout. Donc c'est un peu une source d'angoisse où tu dis, oui, mais attends, euh, j'ai je... encore mon visa, je peux venir, non, non, non, il faut absolument, les thaïlandais, les Européens, il faut ce papier-là, tu l'as pas. En plus, enfin, 7 jours avant de revenir, vu que je viens entre Noël et le jour de l'an, les 7 jours vont tomber entre Noël et le jour de l'an, ça sent l'angoisse à mort, c'est-à-dire l'angoisse de rester une semaine à l'hôtel et pendant la deuxième semaine, se dire, est-ce que je vais avoir mon papier, est-ce que je vais pas mon papier Si j'ai mon papier.. Je peux partir, j'ai pas mon papier, il faut que je reste en France, à l'hôtel, avec rien. Voilà, donc j'ai emménagé chez Bug. Déjà, il m'a dit, ouais, sa femme n'est pas trop, faut en discuter, quoi, tu <rire> Donc, euh... donc voilà, je de rester en France, pas de boulot, pas de rien, enfin bon, la merde. Donc, j'ai dit, non, ben cette année, on va attendre un peu, là, c'est en train de partir en couille partout, là, dans le monde, là. J'ai vu que l'Autriche avait reconfiné, truc, c'est en train de tout repartir en couille avant Noël, là, donc je dis, oula, on va, cette année, on va... je passe mon tour. Joker, on verra ça peut-être au mois de mars ou sinon on verra ça l'année prochaine. Donc pas de soirée geek au mois de décembre, ça faisait partie des titres que j'avais complètement oublié. j'ai failli finir l'émission sans vous en parler. Ouh, vilaine. Voilà. Allez, merci à tous d'être passés me voir, forcément je vous kiffe, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout, gardez le moral, tant bien que mal. Allez, bye bye.